bienvenue à Winman, votre YouTuber, souvent imité, mais jamais égalé. Grosse vidéo SQDC aujourd'hui. Énorme vidéo très attendue des abonnés de Winman. On vous présente un produit distribué par Rose Science Vie. Voici le délice terbonne fabriqué par Hydrocana. Toujours un plaisir de vous voir. Euh, Hydrocana euh, fait son apparition à la SQDC avec une variété Très bien choisi. On parle ici de la variété Do -si Dossi-Doss. On connaissait à Winman le Do -si dossi euh, Je m'étais déjà procuré ce cannabis-là à attaqué dans la réserve d'Oka. Et ça a été un de mes trois cannabis que j'ai le plus aimé de ma vie. J'imagine que Hydrocana regarde Winman et il savait cette information. Donc, ils ont vraiment choisi euh, une variété que Winman aime beaucoup. Euh, 35$, euh, c'est un peu dispendieux, je considère ça là, euh, dans les prix haut de gamme. Est-ce que c'est du haut de gamme? On va le voir. Quand on regarde leur site internet, euh, leur site internet, ça c'est vraiment Hydrocana Life Hydrocanalife.com, un euh, très beau site, très, très propre. Quand on regarde un peu, c'est vraiment, on y va avec euh, la qualité, euh, on fait attention à l'environnement, on regarde un peu la philosophie de la compagnie, euh, c'est des passionnés. C'est dépassionné, on récolte le cannabis à la main, donc c'est pas fait à la machine, donc euh, sûrement que les trichomes ne sont pas affectés, ne sont, ne sont pas brisés. Quand on regarde avec euh, au microscope, il y a une différence avec le cannabis trimé à la main et le cannabis trimé avec une machine. Euh, au microscope, on voit les trichomes qui sont pliés, qui sont cassés. On met beaucoup d'importance sur le séchage, ici on, on le dit, euh, séchage très lent, on sait que le séchage doit se faire en 12 et 14 jours, il ne faut pas sécher leur, notre cannabis en 5-6 jours, sinon ça va goûter le foin. Donc très très beau euh, site web, euh, il y a aussi leur compte Instagram, que je suis abonné, euh, plusieurs photos, toujours intéressantes, pour, vous, pouvez, vous pouvez toujours poser des questions, euh, vous leur donnez quelques jours, ils vont vous répondre. Donc, Hydrocana euh, QC pour leur site Instagram et Hydrocana Life pour leur site web. Je suis très énervé, très, très énervé. C'est du dos-si-dos, -si -dos. écoutez. Euh, j'espère qu'il va être bon, j'espère qu'il va être bon. À date, on a été vraiment chanceux avec les micro-producteurs au Québec. Euh, vraiment, vraiment, vraiment chanceux. Là. On a souvent eu de la qualité avec nos producteurs au Québec. Si on retourne sur le site de la SQDC, euh, THC, on peut avoir ça entre 19 et 25, donc vraiment là, ça va être très apprécié par euh, la plupart des abonnés. Ici là, on a un taux de THC de 20.8, donc quand même très intéressant considéré un hybride. On espère toujours, ben on espère toujours, j'espère toujours que le buzz va tirer plus vers le, le côté indica, plus somnolent, plus écrasant, parce que c'est ce que j'aime, c'est le buzz que j'aime le plus. J'aime moins les buzz dans la tête, les buzz de sativa énergétique. Moi, j'aime mieux m'écraser. C'est ça là, que je. Quand je fais mon joint, c'est le buzz que je recherche. Les terpènes. Écoutez, j'ai communiqué avec Hydrocana sur Instagram et euh, ils m'ont dit que les terpènes vont être indiqués sur le sachet la prochaine fois. Et non, pas sur le sachet, parce que la prochaine fois que vous allez vous procurer du délice Terbonne, et ça va être dans des contenants rigides. C'était supposé être dans des contenants rigides euh, dès le début, mais Rose Science Vie ont eu un problème d'approvisionnement euh, dans les contenants. Donc, la prochaine fois que vous allez avoir du délice terbonne, ça va être dans un petit contenant. Les terpènes vont être, vont être aussi inscrits sur les contenants. C'est ce que Winman veut. On veut le plus d'informations possible. Surtout les terpènes, pas juste le taux de THC, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Ça va vous rentrer dans la tête un moment Là, on a la ici. Donc, les terpènes vont vraiment être identifiés 1% euh, limonène, 0.5% euh, cariofilène. peu importe. Ça va vraiment être identifié, donc on va avoir un petit peu un aperçu, un, un avant-goût de... de quels sont les arômes à l'intérieur de ce produit-là? Un peu quel buzz, vers quelle buzz qui va nous amener ce, ce cannabis-là? Hein? Comme euh, chaque terpène nous amène une un, un petite variante différente. Les terpènes dominantes, ici, le limonène, non? Le limonène, souvent associé euh, aux agrumes, aux citrons. Deuxième terpène dominante, cariophyllène. Ça, c'est le goût poivré épicé. On sait que le cariophyllène est dans plusieurs cannabis. Euh, c'est une terpène vraiment répandue. Troisième terpène, la myrcène. Si on regarde ici, limonène, cariophyllène, myrcène. Limonène, myrcène. On sait que le limonène, myrcène, c'est souvent, souvent un duo. Un duo de terpènes qui est dans tous les cannabis que j'aime. Donc, c'est vraiment très, très intéressant. Euh, Terps. Turps, je vais vous dire bonjour. Turpine, Turps, euh, c'est son, son petit nom. Donc Terps, euh, quand il a entendu le nom euh, Limonène Myrcène, était vraiment euh, très excité. Ah hein, mon terps! Donc on va voir euh, ce qu'il y en a à l'intérieur de ça. On ouvre ça immédiatement. Je ne suis plus capable d'attendre. 20.8 de THC. Hydrocana à Terrebonne. On ouvre ça. Oh, ça sent. Alright, ça ne va pas pire. ça j'ai un beau VEDA j'ai un beau VEDA ça j'aime pas ça les pochettes d'humidité vous savez très bien euh, beau VEDA ici plusieurs compagnies font ça euh, ils veulent vraiment nous assurer le taux d'humidité l'humidité est euh, parfaite ça c'est garanti les cocottes sont denses ça a l'air pas pire quand même hein? Ah c'est oh, oh, du haut de gamme ah, oh, c'est vraiment très beau. Vraiment, vraiment très beau. Beaucoup de tricômes. Euh, c'est encore plus que du souvenir, là. On va regarder ça de plus près à la caméra. Il n'y a pas de fond de sac. Euh, c'est vraiment euh, très, très... Beaucoup de tricômes. Ah, oh, man, il y a un petit goût de gazier avec un petite affaire de je crois, mais... On s'en va dans la bonne direction. Je suis vraiment excité de voir ça devant moi. Il sent bon, il sent bon, il sent bon. Euh, écoutez, je, je, je, je vous montre ça tout de suite. Je ne vais pas se la vidéo. Je suis vraiment énervé. C'est du Dossidos. J'espère qu'il va avoir un goût particulier. Les microproducteurs, euh, on a vraiment été chanceux là, présentement. Je vous montre ça tout de suite. Donc, voici le dos de Delice Terbone. Vous le voyez C'est dense. C'est dur, dur ces cocottes-là. Là. Je vais vous montrer des photos sur Instagram. Vous le voyez, c'est très très beau ce cannabis-là. C'est pas des petites cocottes. On a quand même 7 euh, cocottes. Je suis vraiment, vraiment euh, bien bien énervé en ce moment, les boys. Là. OK. Vous voyez qu'il est beau. Allez voir sur mon Instagram pour plus de photos. On fume ça immédiatement. Nous, voici avec le dossi Écoutez, j'ai chair de poule, J'ai vraiment hâte d'essayer ça. J'avais une petite crainte tant hein, qu'on qu connaît là, les, les phénotypes de Dubon Select, là, avec les Girl Scout Cookies, des Gorille Glou qui sont dégueulasses. J'avais un peu peur avec le dossi euh, mais juste déjà avec la senteur, là, je le vois que ça va être un bon phénotype. J'ai vraiment hâte d'essayer ça. 20,8% de THC. Hey, je vais remercier Fred! Je voulais remercier Fred, c'est grâce à Fred que j'ai ce cannabis-là. Euh, Fred qui m'avait déjà donné un don pour euh, Fleur du jour de 48 Nord, un don pour euh, sirène de anchor biologique. Merci à Fred, c'est grâce à Fred qu'on peut fumer du Délice Terbonne. Merci beaucoup, beaucoup, Fred. Délice Terbonne hydro cana' C'est du dos, c'est du dos, dos, man. Microproducteur. Il est bon, il est bon, mais on en veut plus de goût. Hein? Les gens qui m'ont parlé sur Instagram euh, se demandaient est-ce que le Veda nous a volé des terpènes. On sait que c'est un gros sujet de conversation à Winman. Il y en a d'autres qui sont revenus avec l'irradiation. Pourtant, on avait mis ça de côté, l'irradiation. On en a parlé au début de la légalisation, il y a deux ans. On n'a pas de preuve que l'irradiation... Euh, Attaque les terpènes. On en avait parlé là durant toute l'année, toute la première année de la SQDC. Euh, donc, est-ce que c'est les Boveda qui volent les terpènes? Est-ce que c'est l'irradiation les, les qui volent les terpènes? Mais il est bon, mais on aimerait ça qu'il goûte plus. Mais il est bon. On va regarder ce qu'ils nous disent. On avait dit tantôt limonène, cariophyllène, myrcène Pour les arômes, ils nous disent sucré, épicé, floral. La misère avec le floral, petite touche de cariophyllène, peut-être pas super gros présente, ça a un petit goût, je me peut-être avec sucré. Euh... C'est un genre de petit goût gazé sucré, avec un peu de cariophilène, mais il est différent des autres produits de la SQDC, il se démarque. Il est fort. Le 20%, 20.8%, il est présent. Quand on tousse comme ça, les petites terpènes viennent nous chatouiller. On essaye de tout ça au vaporisateur. Ah là, le buzz embarque barre est fort, pareil. Il est fort quand même hybride, c'est pas juste dans le corps, là, euh, dans la tête, mais c'est pas, euh, pas dans, un, dans la tête là, énergétique, c'est plus dans la tête, euh, ça écrase, ça écrase dans la tête. C'est un bon buzz. Le cario c'est vraiment très léger, tout, tout est léger. Il est bon. C'est très bon. Il est vraiment différent. Il est différent des autres à SQDC. Là, c'est mon premier joint. Euh, je vous laisserai des stories sur mon Instagram. Là, pour vous dire ce que j'en pense. Là, un peu plus en fumant un autre joint plus tard dans la semaine peut-être euh, tantôt peut-être demain écoute je vais appuyer sur stop et puis euh, je vais te parler plus du buzz euh, dans quelques minutes on se revoit euh, de suite de retour avec loki qui vient de quitter euh, son endroit je suis gelé man je suis gelé euh, le buzz il est là euh, si tu veux être gelé, tu, tu fumes du dos. Je suis gelé, ben Même si je recommence la vidéo, puis que ça va être tout croche, man. Ça va être tout croche. Moi, je serais curieux de savoir si le Boveda vole les terpènes. Là, ben, à le dire, qu'est-ce qu'il goûte, là? <rire> Il goûte vraiment un petit peu sucré. On voit que le limonène myrcène, je suis sûr que ça, ça fait le goût gazé. Moi, tu le vois qui a été séparé par le cariophilène. Fait qu'il un petit goût gazé un petit goût sucré, un petit goût cariophilène. Mais là, tu vas me dire, Oh cariophilène, c'est fini. Non. Il est bon, man. C'est juste qu'il il manque de goût. Il manque de goût. Il est bon, mais il manque de goût. Mais c'est vraiment ça. Petit goût sucré, petit goût cariophilène, petit goût gazé Fait que le cariophilène, il ne me dérange pas. Ça me dérange quasiment plus que le gazi goûte pas assez. Peut-être que si je fume un autre cocotte, euh, j'ai pas fumé la plus grosse cocotte, j'avais pas pris la photo pour mon Instagram. Peut-être que si je prends la plus grosse cocotte, peut-être ça va vous goûter plus. Hein? La cocotte la plus grosse, ça vient du haut du plan. Les petites cocottes en bas du plan, euh, en haut du plan, elles reçoivent plus de lumière, ils ont plus euh, de chances d'avoir plus de cannabinoïdes, plus de terpènes. Est-ce que... Le Boveda était collé sa cocotte puis c'est cette cocotte là qui m'a volé terpène moi je suis convaincu que le Boveda joue là-dedans je pense pas que ce soit l'irradiation encore là, il y a des gens qui m'ont parlé sur Instagram euh, ça fait longtemps qu'on avait pas parlé de ça, de l'irradiation Ça fait au moins un an qu'on avait pas parlé de ça hey, je suis gelé man, je suis gelé euh, ça, ça, c'est pas évident de faire la vidéo mais, j'ai, c'est vraiment à essayer, c'est un goût différent. Euh, J'aime le délice d'ocidos. Euh Je suis surpris, de, je suis vraiment gelé, je suis vraiment surpris de, du buzz. Et puis, euh, désolé, désolé pour la vidéo, je suis vraiment désolé, je Je suis pas fluide. Mais, pour faire un petit résumé, la prochaine fois, ça ne sera pas dans une enveloppe, ça va dans un contenant de plastique. Euh, Hydrocana, c'est eux qui fabriquent le produit, mais c'est distribué par Rose Science Vie. Donc, vraiment délice Therbone, c'est vraiment associé à Hydrocana. J'ai vraiment hâte de voir leur prochain produit. Euh, 35$, euh, je suis vraiment content que ça ne soit pas 39,90$ comme euh, l'autre produit là, Amos. Donc, euh, Dosidos, c'est écrit, hein? C'est écrit sur le contenant. C'est pas écrit, là, un nom bizarre. C'est vraiment écrit le nom de la variété. Ça, j'aime ça. Si t'es en succursale, t'es pas obligé de commencer à chercher sur ton cellulaire, euh, sur le site internet, euh, c'est quoi, là, du Bayou, hein, ou c'est quoi, là, du... Euh, peu importe les noms qui nous sortent, là. <coughs> Donc, vraiment, on à essayer 20,8%. Est-ce qu'un pourcentage inférieur va buzzer moins? On peut juste aller en bas de 19. On peut pas aller en bas de 19. Donc, euh... J'imagine qu'il y a quelqu'un qui paye du 25% de ce même produit-là. Euh, T'es gelé à un moment donné. Là. Donc, limonène, c'est pas le citron. C'est vraiment limonène, myrcène qui donne le petit goût gazier. Euh, Cariophyllène, vraiment présent, mais très léger, très léger. J'aime ce produit. J'aime ce produit. Euh, Puis, sucré au départ, il est sucré. Donc, euh, la description à la SQDC correspond donc, euh, vraiment euh, très intéressant. Je te laisse là-dessus. Mets un pouce à la vidéo. Écris un commentaire. Euh, et puis, je trouve qu'ils ont choisi un très bon phénotype Délice Terrebonne Hydrocanon. Je te laisse là-dessus. À la prochaine. Peace.